créer un groupe Facebook avec la nouvelle application Facebook Vous savez que Facebook a évolué. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, euh, pour la petite anecdote, c'est une vidéo qui n'était pas prévue du tout. Mais il s'avère que je suis en train de créer... Euh, le groupe privé pour une de mes formations, une de mes formations euh, qui s'appelle Divine Ambitieuse, qui est plutôt un membership, en fait, ce n'est pas une formation, c'est un programme où les personnes, euh, des femmes ambitieuses, donc des divines ambitieuses, euh, souhaitent se réunir au sein d'une sororité afin d'apprendre, d'évoluer, à devenir, euh, à exceller au niveau de, de leur domaine d'activité, mais également au niveau de leur, euh, de leur qualité personnelle et professionnelle. Donc, euh, en fait, j'étais en train, j'allais créer leur groupe et je me suis dit mais pourquoi pas faire un tuto parce que même moi, avec la nouvelle application, vous savez qu'il y a eu une évolution, et eh bien avec la nouvelle application, j'ai été obligée de regarder un petit peu comment on faisait. Alors après, il s'avère que j'ai plutôt quelques facilités avec Facebook, mais je me suis dit que c'était peut-être pas le cas de tout le monde. Donc deux petites secondes pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Izzy Katala. Je suis consultante en personal branding, experte en inboard marketing. Je suis amoureuse de tout ce qui est euh, WordPress, inboard marketing, marketing, enfin tout ça, tout ce qui est réseaux sociaux. Et euh, j'adore, euh, mon travail en fait, c'est d'aider les personnes, les entrepreneurs à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et surtout plus de clients grâce à Internet. Alors là, comme je vous dis, c'est complètement improvisé. D'ailleurs, ça bouge parce qu'en fait, je, je tiens le téléphone avec mon bras. J'ai même ma perche qui est au travail donc, ce n'était pas du tout prévu. Donc, ce qu'on va faire, c'est de suite passer sur mon ordinateur. Je vais vous montrer comment créer un groupe. On va faire ça de A à Z. Euh, et on va également créer les visuels qui vont avec, c'est-à-dire la couverture et l'avatar. On passe de suite sur mon ordinateur. On se retrouve donc sur mon ordinateur pour faire ce tuto. Vous voyez, on change d'univers. On est à la maison. Ça fait longtemps que je n'avais pas filmé à la maison. Euh, alors... Tout d'abord, pour créer un groupe. Donc là, on est vraiment sur la nouvelle version de Facebook. Euh, j'ai créé une formation Facebook il y a à peu près un mois et demi. Et j'étais toujours sur l'ancienne version, je n'avais jamais vu la nouvelle version. Et donc, je travaille le premier jour, je fais mes premiers tutos. Parfait, je monte. Deuxième jour, nouvelle version Facebook. Obligée de recommencer toute la formation. Et même moi, j'ai dû énormément apprendre avec cette, cette version de Facebook qui n'est très sincèrement pas forcément euh, facile, qui n'est pas forcément... Euh, Comment dirais-je euh, Mince, j'ai perdu le mot. Euh, vous savez, enfin, j'ai plus le mot. Si vous l'avez, mettez-moi dans les commentaires. Intuitive, voilà. Donc, je redescends en énergie. Là, nous allons passer. Donc là, on est sur ma page professionnelle. Alors, pour ma part, euh, à la base, j'avais créé un groupe privé qui s'appelle « Les ambitieux du web » dans lesquels je faisais des lives. À l'époque, c'est vrai qu'avoir un groupe privé de façon générale, c'était plutôt conseillé. Aujourd'hui, euh, moi, je ne vous conseillerais pas d'avoir un groupe privé. Excusez-moi. <coughs> Pardon. Aujourd'hui, je ne vous conseillerais pas d'avoir euh, un groupe privé. Donc, en fait, moi, mon groupe, euh, les ambitieux du web, c'est euh, un groupe dans lequel, aujourd'hui, j'organise mes ateliers. 18-18, euh, tiens, j'adore euh, c'est un groupe dans lequel, ce, quand je fais des défis, des ateliers, etc. Là, par exemple, c'est le dernier défi qu'on a organisé euh, créer votre défi en cinq jours. Donc défi, créer votre défi en cinq jours, voilà. Ensuite, ici, j'ai des personnes qui ont participé au défi et donc qui se sont engagées verbalement et qui ont créé leur visuel. Donc euh, voilà. Ce groupe sert principalement à animer des événements comme des lives, comme quand je reçois des invités. Euh, là, il y a déjà 16, ré... 16, 16 euh, invitations auxquelles je n'ai pas encore répondu. Donc, aujourd'hui, euh, pour 2021 et euh, sûrement les années à venir, moi, je vous conseillerais de faire un groupe privé Facebook uniquement pour des membres d'une formation. Euh, pour ma part, c'est ce que je vais faire. Là, on va créer le groupe euh, de Divine Ambitieuse. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On va donc... hop. Partez systématiquement de la page professionnelle, ce qui va vous permettre par la suite, si vous avez envie, de promouvoir cette page, ce groupe. Donc, quand vous êtes ici, tout simplement, on va aller chercher ici un groupe. Hop, alors vous voyez, déjà, ça commence bien. Ce n'est pas ici, c'est dans plus. Plus vous avez groupe. Et je vous dis, même moi, quand j'ai voulu faire ce, ce tuto, je me suis dit, mais mince, où est-ce que c'est le groupe Et heureusement, c'est pour ça que j'ai décidé de, de vous faire ce tuto. Donc là, on est euh, donc sur ma page, votre marque, c'est vous. Donc, on crée un groupe à partir de ma page professionnelle. Ici, c'est la page de ma société. Il serait d'abord, d'ailleurs intéressant que je m'occupe de la faire euh, valider. Euh, certifié. Donc, ici, on va créer un groupe associé. Créer un groupe associé. Vous voyez, ici, on a mes différentes formations. Ici, c'est ma formation Énergiste en Facebook. Ici, on a ma formation Votre Marque C'est Vous. Bref, voilà moi ce que je conseille. Euh, après, c'est des choses auxquelles, d'ailleurs, j'ai été euh, inscrite ou qu'on m'a demandé d'être inscrite. Donc, voilà. Créer un groupe associé. On va tout faire ensemble. Je vais créer vraiment ce groupe. Alors, nom du groupe. Donc, c'est le groupe pour les divises ambitieuses. Donc, c'est une sororité. Le but, c'est de se réunir en tant que femme entrepreneuse pour justement faire évoluer euh, notre activité. C'est un groupe qui est privé. Alors, quelle est la différence qu'il entre privé et public Public, ça veut dire que tout le monde va voir votre groupe. D'accord euh, Alors, tout le monde peut voir ce qui est dans le groupe. Donc, euh, alors, avant, il y en avait trois. Maintenant, il y en a deux. Là, c'est public. Tout le monde peut voir qui est dans le groupe et ce qui est publié. D'accord tout sera public. Le groupe privé, seuls les membres peuvent voir qui est dans le groupe et ce qui est publié. Donc, nous, on part sur un groupe privé. Masquer le groupe. Masquer, justement, ça veut dire est-ce que les gens qui ne sont pas dans le groupe peuvent facilement trouver le groupe Donc, ici, tout le monde peut voir le groupe. Ici, seuls les membres peuvent trouver le groupe. Nous, on va le laisser invisible. Pourquoi Parce que si plus tard, il y a des personnes qui souhaitent intégrer Divine Ambitieuse, eh bien, euh, ils pourront tout simplement voir la page ou se renseigner. On crée. Donc là, effectivement, il y avait des choses qu'on aurait pu modifier avant, mais on va le faire directement ici. Un groupe ne se présente pas de la même façon qu'une page. Vous voyez déjà, par exemple, ici, il n'y a pas l'avatar. Donc, ce qu'on va faire, on va aller construire ici le visuel. Alors, normalement, j'en ai déjà fait un. Hop Je fais quasiment tous mes visuels sur Canva. Euh, J'ai la version gratuite. Donc, je vous invite à très sincèrement ne pas prendre la version payante euh, « Depuis deux semaines, j'ai une graphiste qui travaille à mi-temps, euh, mi mi-temps, mi trois-quarts -temps, temps en fonction des mois. Le mois prochain, par exemple, elle va travailler un peu plus. Euh, » Donc, moi, j'ai une graphiste aujourd'hui qui fait mes visuels, mais c'est vrai qu'il y a encore une grande partie des choses que je fais moi et je fais tout avec Canva. Donc, ici, vous voyez que hop, j'ai déjà créé euh, un visuel pour Divine Ambitieuse qu'on va utiliser, on modifiera tout à l'heure, mais je vais vous montrer comment créer un visuel, d'accord Donc déjà, vous devez euh, le type de visuel, c'est couverture Facebook. Voilà, couverture Facebook, c'est la taille que vous devez prendre. Donc ici, vous avez d'autres types de couvertures. Par exemple, couverture d'un événement Facebook, c'est plus petit. Ici, en fait, la couverture Facebook, c'est plus large et plus, et plus étroit. Et normalement, ils n'ont pas, effectivement, il n'y a pas pour groupe. Donc pour un groupe, on prend la même chose qu'une couverture normale. Donc couverture Facebook. Vous allez ensuite arriver sur une page où vous allez avoir soit la possibilité de partir à zéro, soit la possibilité euh, de décorer ou de, de personnaliser un thème existant. Vous voyez, il y a énormément de thèmes. Euh, moi, je sais que je voulais plutôt quelque chose qui soit... Euh, on va prendre celui-ci. Tenez. On va hop personnaliser celui-ci. Moi, je voulais un thème qui soit. Euh, avec plusieurs types de visuels. D'accord Donc, ici, est-ce que là, il y a plusieurs photos ou c'est qu'une seule photo Il y a plusieurs photos. Vous voyez, je fais double clic ou alors c'est une seule photo. A priori, euh... mm -mm. on va voir ça rapidement. Donc, les couleurs de Divine Ambitieuse, je les connais. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ceci et on va aller. De toute façon, ces textes, on n'en a pas besoin. On va aller chercher mon logo. Puisque pour voir, en fait, si un visuel correspond, il faut que vous ayez votre logo. On reste tout le temps dans le même branding. Vous savez que je prône le personal branding, c'est-à-dire que tout parte de vous. Mais quand vous avez fait votre, votre personal branding, de ça, on extrait votre branding tout court. Le branding, c'est tout ce qui est votre marque. Le logo, l'écriture, les couleurs, le style, l'ambiance. Euh, là, vous voyez, par exemple, on est sur un style très féminin et c'est une ambiance plutôt luxe. C'est ce qu'en tout cas, on a voulu. C'est ma graphiste qui me l'a fait. Hop, et elle a très très bien compris le message. Donc ici, on va mettre euh, des images que j'ai utilisées pour l'autre. On va voir si ça passe. Alors voilà, le souci qu'il y a ici, c'est vous voyez, c'est qu'une seule image. Donc nous, on veut trois images. Donc on va supprimer ça et on va aller dans « éléments ». Dans « éléments », vous allez avoir des... Une, euh, on va prendre « grille » affichée. Et on va prendre une grille avec trois. Ici, par exemple, tout simplement. Et on va la mettre ici. Nous, on ne la veut pas aussi grande. Hop, je vais revenir parce que j'ai mon petit chat qui fait un, un caprice pour pouvoir sortir. Je reviens dans une petite minute. On continue. Euh, donc là, vous voyez, j'ai mis trois images. On va essayer de faire quelque chose d'un peu sympathique. Euh, on va laisser une grille autour pour rester dans le, les couleurs. Hein. Et est-ce que je pourrais... Essayer, vous voyez, si je fais un petit truc comme ça, on pourrait peut-être, en agrandissant... Alors moi, je suis plutôt carré, hein. j'aime bien quand c'est bien droit. Mais ça pourrait être intéressant de faire un truc comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, puisqu'ici, il y a trois photos, on va récupérer les photos que j'avais mises. Alors, comme je vous dis, travaillez bien l'ambiance, hein, le style que vous voulez avoir. C'est les images que j'avais choisies sur Divine Ambitieuse. Voilà, je pense qu'on avait mis ça. Quand... Alors là, vous voyez, vous avez l'impression que ça ne fait rien du tout. Euh, moi, très sincèrement, de travers, ça ne me plaît pas du tout. Voilà, vous vous entraînez, vous trouvez quelque chose qui vous plaît. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée. Donc là, vous voyez, on a trois images. On aurait pu en mettre six, douze, faire des choses un peu plus carrées. Euh... peut-être faire un peu comme ça. Mm -hmm. Et si je fais trop carré, ça va aller à l'encontre de, de l'image que j'ai déjà faite. Euh, allez, on va laisser comme ça. On va faire ensuite le fond. Donc ici, vous voyez que la, ma, mes couleurs, c'est or, blanc et euh, noir. Donc sachant qu'ici, on a déjà quelque chose qu'on peut faire pour ajouter un peu de profondeur parce qu'on va être obligé. De... Alors, je sais ce qu'on va faire. On va faire comme j'ai fait à l'autre. Pour donner de la texture, on va mettre un fond. Ici. Donc, pour mettre un fond, il vous suffit tout simplement d'aller dans euh, « éléments ».« éléments », vous cliquez ici sur le tout premier. Donc, dans la grille, vous prenez la première grille, vous cliquez dessus. Automatiquement, elle va prendre toute la superficie. Ensuite, moi, je vais aller dans « mes imports » parce que c'est quelque chose que j'ai emmené, mais vous pouvez très bien aller, euh, aller chercher. Vous avez ici, dans les éléments dans Photos, ici, vous avez plein de photos. Vous tapez, par exemple, Marbre ou Texture. Vous avez carrément ici, euh, ici vous tapez Texture. Je sais qu'en ce moment, je suis à fond sur les textures. Euh, je trouve ça juste très, très beau. Donc, vous voyez, vous avez des textures. Alors Quand vous avez une, une, une, une petite couronne, c'est que c'est payant. Quand vous n'avez pas la couronne, c'est que c'est gratuit. Mais vous voyez, il suffit de faire juste un glisser comme ça. Et ça vous change complètement le, le style, en fait, de, de votre visuel. Par exemple, celui-là, il est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va revenir en arrière. Voilà, moi, j'ai choisi un marbré. Euh, pour donner un peu de euh, volume, je vais mettre un cadre au-dessus de ces photos. D'accord Donc, je vais aller les... réduire un chouïa. Et on va aller dans éléments. Tout simplement, on enlève la grille. Et ici, il me faut juste un carré, ici. Voilà. Ben, donne-moi un petit carré. Voilà. Le carré, on va le positionner juste de manière à faire un petit cadre autour. Alors, j'aime bien l'idée du cadre. Ça fait un peu luxe, en tout cas à mes yeux. Euh, après, c'est vraiment comme vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est le positionner et je vais le mettre vers l'arrière. Vous voyez qu'il vient juste d'être positionné en arrière. On va garder ce cadre et on va juste le mettre derrière. Pour que ça fasse un peu sympa. Donc là, il me faudrait un chouïa plus grand. Oups, petit bug. Donc là, il me faudrait un chouïa plus grand. Voilà, et eh ben, donc là, on a un cadre qui est un petit peu trop grand de ce côté-là. Donc, on va le réduire un chouïa ici. On va le déplacer. Voilà, ça fera trop petit, très bien. Ouais, C'est plutôt sympa. Alors, ce cadre, évidemment, il est rouge. Je reste dans mon branding, je prends du noir. Alors, ce qui est absolument génial avec Canva. C'est qu'ici, vous avez des couleurs associées avec les images que vous avez choisies. D'accord Je ne sais pas pourquoi il ne fait que sauter aujourd'hui. Donc, euh, ici, vous avez votre, votre, votre image. Donc, quand on retourne ici, donc là, effectivement, couleur, quand vous incrustez une image, il va pouvoir s'appuyer sur les couleurs de l'image afin de vous suggérez des couleurs, d'accord Donc moi, on va mettre un cadre en noir pur, vous voyez, pour que ça reste dans le branding. On va rajouter un texte qui est le texte de Divine ambitieuse. Donc on va mettre texte, texte normal. Ensuite, on le positionnera avec ma police. La police, c'est l'écriture. Hein. Donc c'est, vous êtes, on va tout ça. Alors, moi, ce que je vous conseille en général, c'est de marquer tout le texte dont vous avez besoin. D'accord Ensuite, de jouer entre guillemets avec. Là, par exemple, moi, j'ai besoin qu'il soit droit. Donc, on va le décaler. Donc là, vous voyez, il y a un truc qui s'est mis ici. On le supprime. Il suffit de marquer, de faire entrer dessus ou tout simplement de faire euh, supprimer avec la petite poubelle qui est là. Donc là, on va le positionner. Ici. On va aller modifier la couleur. Alors, euh, est-ce qu'on garde tout comme ça Alors, moi, j'aimerais bien qu'ici, vous êtes ambitieuse, comme je l'ai fait sur l'autre, ce soit différent. Donc, dans ce cas-là, je fais CTRL « Ctrl-C »,« Ctrl-V »,« Copier-coller » ou « Dupliquer ». Vous faites aussi « clic droit » et vous pouvez « Copier-coller ». Donc, on va garder ici cette partie-là. Voilà, on va mettre un petit entrée au milieu. Et par contre, je vais réduire la taille. Parce que je le trouve un chouïa trop gros. Voilà. On va aller euh, au niveau de la police. On va utiliser un, un vaisseau, normalement. Celui-ci. Voilà. Vous voyez qu'il y a un peu plus... Donc là, on va pouvoir l'agrandir. Voilà. Euh, vous voyez que le noir ne ressort pas bien ici. Donc, on va utiliser nos couleurs de base. Et par contre, on va rajouter un petit effet derrière. Donc, ici, on pourrait rajouter un effet comme ça. Donc, vous voyez qu'en fait, ça a dupliqué l'effet, mais ça fait un effet jaune. Donc, pour que ça ressorte bien, il nous faudra un petit effet noir. Là, vous voyez, ce n'est pas très, très joli. Quand l'écriture est trop petite ou trop serrée, il vaut mieux mettre un petit flou derrière et d'en augmenter la texture. Et là là, quand on fait comme ça, c'est un peu plus mis en valeur, vous voyez. Mais je ne suis pas encore fan. Euh... Si on le fait en noir... Voilà, si là j'ai bien monté le... cet effet là, l'effet ombre, là vous voyez que on l'a plutôt bien, on le voit plutôt bien, même si ça reste un peu petit. Donc on va l'agrandir. Encore un chouïa. Parfait. Donc ça agrandit que le haut, on va aussi agrandir le bas. Voilà. Donc là on a quelque chose qui prend un peu tout. Et on va par contre élargir, vous voyez le texte est beaucoup trop serré. Donc on va ici espacer les lettres. Et ici on peut aussi réduire l'espace qui y a entre euh, les lettres, donc on va le faire pour ici. Et donc vous voyez que là on a quelque chose qui est un peu joli. On va le décaler, ici, et il nous manque ici, donc vous êtes faite pour « Divine ambitieuse ». Donc là c'est pareil, on va utiliser la police que j'ai utilisée sur le site internet. Donc la police est tout simplement parisienne. Donc là. Voilà. Donc parisienne est une police qui est toute petite. Donc on va s'organiser. On va la recommencer, là il ne m'a pas pris. Tic tic. Parisienne, très bien. Donc on va réduire ici un petit peu le logo. Hop Voilà. Vous allez voir qu'on va tout modifier. Hein. Je, je suis en train de créer quelque chose en même temps que vous. Euh, donc, ici, ce qu'on va faire, on va écrire... Alors, moi, j'adore faire ça. C'est faire la première lettre dans une couleur différente. En tout cas, c'est un des, des plus, en fait, de, du logiciel, que, de, du programme que je suis en train de faire. Puisqu'en général, j'ai toujours des programmes qui sont mixtes. Donc, je dois euh, systématiquement faire attention au respect de chacun, que ce soit ni trop masculin, ni trop féminin. L'avantage, c'est qu'on est sur du 100% féminin. Donc là, on a les textes. Ça, je le voudrais en un peu plus gros, parce que là, effectivement, c'est tout petit. Donc, on va partir peut-être sur un 42. Et c'est ça qu'on va réduire. On va le mettre sur un 36. Parfait. Et par contre, peut-être que c'est cette partie-là qui est trop grosse, en fait. Donc, voilà, je trouve que ce sera un peu mieux comme ça. Bien. Et donc, dans ce cas-là, on peut effectivement envisager de faire un peu plus comme ça. Parfait. Et de faire un peu plus... Euh, non. On va voir comment le positionner. Voilà. Euh, ensuite, ce qu'on va faire... Là, donc, on a créé le basique. Vous voyez, même pour... Vous êtes fait, on va le faire en plus petit. Donc, vous avez la possibilité sur un texte euh, de juste modifier une partie. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire parce que des fois, ça fait un joli petit effet. Là, vous voyez, euh, ça permet de donner un peu de structure. Jamais plus de deux polices sur un, un texte, sinon c'est vraiment affreux. Donc, ce qu'on va faire là, on va rajouter également mon logo. Alors, mon logo, je l'ai dans, ici dans mes favoris, qui doit être pas très très loin parce que je l'ai remis il n'y a pas très longtemps parce que j'en j'avais marre de le chercher en bas. Donc ça, c'est le logo Easy Catala. Si vous me connaissez, vous savez que... Voilà, ce n'est pas parce que je travaille avec les femmes. CTRL Z. C'est parce que je suis une femme très carrée. Donc là, je le déplace à la main pour éviter... Euh, avec juste la petite souris, pour éviter en fait qu'il... Euh, qu'il se mette en fond, tout simplement. Voilà. Donc, que... Alors là, on a quelque chose d'assez joli, mais j'avoue, euh, c'est plutôt froid, en fait. Il manque vraiment euh, des... Il manque quelque chose, en fait. Je ne le trouve pas euh, abouti. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter On va aller regarder dans les éléments. Euh, et je veux quelque chose de vraiment, vraiment... Euh... Si je mets « femme », qu'est-ce que je peux avoir Sachant qu'on a déjà ça, donc on peut pas mettre trop de choses... Euh... Alors, l'avantage ici, c'est que, par exemple, vous avez des éléments comme ça que vous pouvez entièrement customiser. Alors, celui-ci, évidemment, non. Mais vous en avez, que vous pouvez choisir. Et en cliquant dessus, celui-là non plus, décidément. Et eh ben, il ne veut plus. Mais il euh, y en a que vous pouvez vraiment euh, modifier les, les formes, les couleurs. Euh, ah, voilà. Par exemple, celui-ci, vous pouvez très bien choisir que, ici, les cheveux so elles soient châtains, euh, qu'elle porte en fait, une veste jaune avec euh, un intérieur qui soit, par exemple, hein, on parle de mes couleurs, hein, qui soit, par exemple, comme ça. Au niveau de la peau, choisir quelque chose de bien plus clair, parce que, par exemple, je suis plutôt très, très blanche, euh, plutôt très, très claire. Voilà. Et au niveau des cheveux, j'ai peut-être les cheveux un peu plus foncés. Hop. Donc, il suffirait de partir un peu plus. Voilà, c'est quelque chose d'un peu comme ça. Et voilà, je pourrais avoir quelque chose qui est vraiment, vraiment coordonné avec moi. Vous avez donc vraiment beaucoup de choses à tester sur, euh, sur Canva. Je vous invite vraiment à prendre le temps. Nous, ce qu'on va faire là, comme j'ai déjà créé un logo, on ne va pas vraiment s'embêter avec ça. Mais je vous invite vraiment à prendre le temps de choisir des choses qui vous correspondent, vraiment, qui vont, euh, qui vont vous mettre en valeur. Donc, nous, on avait fait, sur la première voyage, ouais, j'ai travaillé ce visuel-là, où j'ai fait des effets. C'est-à-dire que là, vous voyez que, en fait, il y a le, ce, carré, ce rectangle qui est jaune. Et en fait, j'ai dupliqué le rectangle. Donc, j'ai fait copier-coller. J'en ai mis un derrière noir pour créer la structure. J'ai fait pareil ici. Vous voyez qu'il y a deux couleurs. Pareil, j'ai modifié euh, les polices et j'ai fait des effets avec les photos. D'accord Donc, ce qu'on va faire, c'est... Alors là, il nous manque deux choses. Il nous manque mon petit logo. Donc, ce dessin, je l'ai d'abord dessiné à la main, ce visuel. Et ensuite, je l'ai reproduit. Donc, on va rajouter ce qui nous manque. Donc, on a dit mon petit logo déjà. Euh, Peut-être qu'on, peut... si on va le mettre là, ça fera pas, je vous dis ici. On va le mettre dessous. On descend, on descend. Je descends avec la, avec la flèche du bas pour que ça aille. Euh... Que ça ne se duplique pas, on le met un peu en dessous, vous voyez, comme ça, que ça fasse un petit effet un peu sympathique, mais voilà, que ça surcharge pas trop l'image. Vous voyez, c'est simple. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter euh, Je n'ai pas fait le renvoi, mais est-ce qu'on pourrait mettre Divine Ambitieuse Actuellement, si je fais Divine Ambitieuse, alors le renvoi n'est pas fait normalement. Euh, hop J'ai déjà acheté le nom de domaine, ça c'est sûr. Euh... Ok. Mais je crois qu'il renvoie actuellement sur rien. Tic, tic. Bon, voilà, ça c'est l'événement que j'ai organisé euh, l'année dernière. Le premier événement Divine Ambitieuse. Et là, on va... Euh... Donc, est-ce que je mets le site Divine Ambitieuse pour avoir un lien pour les personnes... Euh... Pourquoi pas Donc, on reviendrait ici. Et il faudrait que je fasse à quelque chose en tout petit. Mais genre vraiment, vraiment tout petit. Donc, euh, ici, ici. Euh... Donc, si je faisais ça en descendant ici. On va pas le mettre en cette police-là. Par contre, on va mettre une police... Euh... Je veux bien un open, mais pas un open light. Parce que euh, Besso, il ne passera pas. Donc, je veux juste un open sense. On va le mettre, par contre, en 12. Peut-être même en 14. On va enlever le HTTP qui fait un peu moyen âgeux. Si les gens ils n'avaient pas compris. Et ce qu'on va faire, hein, je vais déplacer juste ma petite tête. Vous voyez que je bouge. On va mettre ceci juste là. Voilà. Donc comme ça, si les personnes sont intéressées, on va enlever le slash aussi à la fin. Z, je fais des bêtises. Alors. Comme il était sous un... Comme il est en trop petit, vous le voyez. Que, en fait, quand je... je mets ma souris, ça me fait apparaître mon... mon correcteur. Donc, on va aller tout au bout. On va faire juste ça et ça. Voilà. Ça apparaît super bien. Et maintenant, je le repositionne dessous au milieu. Voilà. Donc, vous voyez, on a quelque chose de très simple. Euh, moi, pour moi, il y a tous les éléments dont j'ai besoin. L'accroche. Donc sur un visuel d'un groupe ou d'une page, vous avez besoin du logo de la société qu'on a ici. Vous avez besoin d'une accroche. Vous êtes divine, vous êtes ambitieuse, vous êtes faite pour divine ambitieuse, c'est simple. Et quelque chose qui interpelle. Ici, on a une personne qui montre que, que c'est pour eux. Ici, on a une dame qui est en train de travailler, qui speed et qui est heureuse de faire ça. Et ici, on a une dame relativement élégante parce que moi, je trouve que euh, être une entrepreneuse... Euh, une entrepreneuse comme moi, puisque le but c'est aussi que je m'entoure de femmes comme moi, eh c'est qu'on aime les belles choses, passer des moments agréables avec des produits de qualité, euh, s'offrir des fleurs, on n'a pas besoin d'attendre qu'un homme nous offre des fleurs, s'offrir des fleurs, bref, pour moi, ces visages correspondent, cette image correspond à l'ambiance de Divine Ambitieuse. Donc, on va tout simplement aller télécharger cette image. Donc ça, c'est la, la une. Télécharger, on, on garde en JPEG et on fait télécharger puisqu'il n'y en a qu'une, c'est parfait. C'est en train de se faire. Et donc là, on va retourner maintenant et eh bien sur le groupe. Continuez, Parfait, vous voyez que mon image a été téléchargée. Et on revient ici sur la sororité. On va aller modifier cette image. Euh, on va aller importer, une, euh, pas la photo, mais on va aller sélectionner une photo choisir les illustrations, non, ça on s'en fiche. Alors là, pareil, je découvre en même temps que vous. Hein. Sélectionner parmi les photos du groupe, on n'en a pas, donc on va aller importer une photo. Tout simplement, cette photo Et Alors, on va la renommer. Pensez systématiquement à renommer vos photos. Euh... Donc ici, donc c'est... Euh, on va mettre mon nom aussi, comme ça, si les gens ils me tapent, ils pourront le trouver. Je vais mettre également le nom de ma société. Et ça ira pour ce bandeau. Donc maintenant, je le sélectionne et je le fais ouvrir ici. On va attendre quelques secondes. Et vous voyez que euh, on enregistre les modifications bien sûr, et vous voyez que ça rentre parfaitement et que c'est même plutôt très joli. Ah, je suis très contente. Par contre, effectivement, il y a modifié, mais normalement, euh, alors normalement, on devrait avoir un endroit où on peut voir en tant que. Euh, hop, ici peut-être. Non. Allez, on verra ça plus tard. Là, on a la partie groupe qui est créée. Hop, je me redéplace. Et on va maintenant voir tout ce qui est sur le côté et on va également voir ici euh, les paramètres, d'accord Donc, ici, vous avez partagé le groupe. Quand le groupe sera fini, bon, on va voir ça juste après. Hop, On va ici aller d'abord voir tout ce qui est ici. Alors, les demandes d'adhésion. Quand vous aurez un groupe, il vous suffira tout simplement de cliquer ici et vous aurez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure euh, sur euh, les ambitieux du web, vous aurez ici les demandes d'adhésion. Alors, quand vous êtes sur un groupe... Euh, de formation, ou d'accompagnement. Faites bien attention que chacune des personnes euh, soit bien visible dans ce groupe, d'accord Hop, on va revenir ici. Euh, si vous souhaitez, vous pouvez passer en version classique de Facebook pendant 48 heures. Non, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, pourquoi Alors, on va revenir ici, accueil. Alors, on a dit, demande d'adhésion. Ici, j'en ai pas encore. Ici, on a les dates d'adhésion. Donc, on va, vous allez pouvoir savoir toutes les personnes qui se sont inscrites depuis moins de 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Éventuellement, même remercier les personnes qui sont là depuis très longtemps. Ici, euh, « Demander l'âge. » C'est c'est nouveau, hein D'accord, donc, on peut sélectionner... Alors, ça, c'est tout nouveau. Vous voyez, ça n'y était pas avant. On peut sélectionner parmi ces éléments membres donc, euh, l'âge, le genre, euh, le profil Facebook... Euh, « A une photo de profil, aucune photo ?» Eh bien, écoutez, c'est invité. Donc, ça, c'est invité par un membre. Euh, on fait une demande d'adhésion. Donc, vous voyez, c'est hyper, hyper spécifique. Ça, c'est tout nouveau. Ensuite, ici, vous allez pouvoir savoir si euh, membre d'un autre groupe ou pas. Donc, ça, on verra plus tard. Approbation automatique, je vous le déconseille. Mettez systématiquement que c'est vous, euh, c'est à vous de faire la demande d'approbation en automatique. Donc nous, on ne la veut pas. J'aimerais bien qu'il me l'enlève parce que là, il vient de me le euh, Tchik. Mais moi, je ne veux pas en fin, d'approbation automatique. Ok. Je ne veux absolument pas d'approbation automatique. Alors, je ne sais pas comment lever. Définir des critères. Euh, approbation automatique des membres. OK. Vous n'avez pas défini de questionnaire pour les membres en attente. Euh, sélectionnez tous ces critères. Euh, amis ou personnes depuis moins d'un an, euh, vous n'avez pas défini de, de questions pour les membres en attente. OK la ville actuelle sur le profit public est... ami Non Ok, donc en fait, euh, je ne sais pas comment ça se passe. Ça, c'est aussi approbation automatique. Euh, théoriquement, je suis censée le décocher, mais je ne sais pas comment. Donc, euh, à revoir éventuellement. Questionnaire d'adhésion. Effectivement, je vous conseille d'ajouter toujours... Euh, vous avez droit à trois questions. Donc déjà... Si euh... pouvez vous... Alors, des fois, les gens sur Facebook ont un autre nom que le nom avec lequel ils se sont inscrits. Pouvez-vous nous communiquer le nom et le prénom avec lequel avec lesquels pardon, vous avez rejoint Divine ambitieuse. Donc là, ça vous permet de bien vérifier que euh, la personne, elle est. Euh, donc ici, nous, on veut une réponse rédigée. Et on enregistre. Vous voyez Ensuite, on va ajouter une nouvelle question. On va créer une question. Euh, ici, par exemple, quel euh, type Qu'attendez-vous de la sororité divine ambitieuse Pardon, j'ai mon oeil qui me gratte. Donc ici, rédiger une réponse, ça c'est pareil. Et en fait, moi, après, c'est des questions que je garde. Euh, euh, euh, Pouvez-vous nous communiquer le nom et le prénom avec lequel vous avez rejoint divine ambitieuse Parfait. Qu'attendez-vous Ah, il manque un petit trait ici, modifié. Un petit trait d'union de la sororité divine ambitieuse. Et ensuite, éventuellement, je rajouterai une question plus tard, mais déjà, moi, ça va m'aider à constituer le reste. Euh, ici, euh, publication en attente. Donc, vous allez pouvoir programmer des publications sur, euh, sur votre groupe. Ça, c'est très, très bien. Ça va vous permettre de l'animer avec des, des messages assez classiques en fonction du défi que vous allez organiser, etc. sujet des publications, là, vous allez pouvoir aussi euh, déterminer des sujets par exemple, euh, « Masterclass ». Et donc, euh, ici, on peut ajouter « Créer un sujet formation ». On peut ajouter un sujet, par exemple, euh, site « euh, Site Internet ». On peut rajouter un sujet, oui, ce que vous voulez. Quand on fera des posts, les gens pourront choisir le sujet que c'est et ensuite le trouver tous les posts qui ont un rapport. Ici, publica Alors, publication en attente, je me suis trompée, c'est lorsque les personnes qui sont euh, dans votre groupe veulent poster. Moi, je vous invite à systématiquement vérifier les, les choses qui apparaissent. On ne sait jamais, il y a beaucoup de gens qui veulent faire leur propre promotion, utiliser votre travail pour leur propre promotion. Ici, c'est les sujets de publication. Okay. Ici, c'est les publications en attente. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi préparer. Hop. Ici, vous avez votre historique personnel, c'est-à-dire ce que vous, vous avez fait. Vous voyez tout ce qu'on vient de faire ici. Donc, ça, ça sert quand on est plusieurs à gérer le groupe. Donc, sélectionner la date, les administrateurs et mo les modérateurs. Euh, moi, j'espère que quand je vais atteindre les 100 personnes dans le groupe, je vais demander à d'autres personnes d'être modérateurs avec moi. Euh, règles du groupe. Donc, généralement, euh, vous avez un, des prédispositions au niveau des règles. Donc, moi, en général, je les coche toutes. Hein. Euh, alors, « Soyez aimables et courtois », donc « Créer ». Et on peut tout simplement tous, tous les rajouter. Euh, voilà, ça aussi, c'est important. Et ensuite, « Créer »,« Respecter la confidentialité du groupe ». Voilà. Ah, celui-là, il a été... il y a ça alors que c'est eux qui le font hein. voilà petit souci de facebook on est entre deux versions de facebook ça bug ça n'arrête pas euh, mais c'est pas grave ça va stabiliser ici contenu signalé par un prospect donc là vous allez avoir ici euh, des contenus qui vont être signalés c'est à dire que s'il y a une personne qui vous dit bah voilà bah, telle personne a fait telle de choses donc c'est pas génial On continue. Euh, ici, le contenu signalé par d'autres membres. Ici, des alertes mots. Oui, Vous pouvez mettre des, des gros mots, des choses comme ça. Ici, euh, qualité du groupe. Euh, pas de mise à jour pour l'instant. Donc, ça, c'est par la suite. Et ici, vous avez des paramètres. C'est là qu'on rentre dans les choses qui sont un peu plus intéressantes pour moi. Et pour vous aussi. Ici, vous allez pouvoir configurer le nom du groupe. Vous l'avez déjà fait. Mais vous allez pouvoir ajouter une description. Euh, groupe privé euh... Pour les entrepreneuses et porteuses de projets de projet professionnels. Euh, un projet professionnel, avec un L c'est mieux. Et euh, là, effectivement, il faudra que je rajoute d'autres descriptions en expliquant euh, qu'en fait, il y a tout ce qu'on fait. Donc, ça, on enregistre confidentialité si à un moment vous voulez revenir dessus c'est ici mais normalement on l'a déjà fini, défini par la suite ici c'est pareil masquer le groupe on l'a déjà défini et euh, hop il faut fermer ça voilà masquer le groupe on l'a déjà défini localisation donc ici donc qu'on pourrait marquer tout simplement euh, je sais pas Béziers, ou france Voilà, éventuellement. On peut rajouter d'autres pays ensuite en fonction des personnes. Il me semble qu'il y a déjà une dame qui est en Belgique. Euh, mais pour l'instant, on en est là. France et Belgique. enregistré. On continue. Ici, l'adresse, ça, hyper intéressant. Donc ici, vous allez pouvoir personnaliser le nom de votre groupe. On va juste mettre « Divine ambitieuse ». Allez, on enregistre. Ce qui fait qu'en fait, là, ce qui va être génial, c'est que le nom du groupe que vous allez communiquer, c'est celui-ci, que vous allez pouvoir mettre justement euh, dans, les, euh, dans les mails que vous allez envoyer pour que les personnes vous rejoignent. Ici, la couleur dominante. Donc, « Ma couleur n'y est pas ». Pas. Donc si on fait ça, je ne sais pas ce que c'est. La couleur que vous choisissez peut apparaître sur le bout les boutons et d'autres couleurs. Bon, on va laisser ça comme ça. On verra bien. Allez, enregistrer. Ici, le badge. Donc, il existe sept types de badges. Euh, c'est des petits badges classiques. Enfin, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Ce sont les managers du groupe, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est les petits logos qui vont apparaître. Euh, pour les nouveaux membres, il y aura une petite main. Pour l'administrateur, il y aura une petite étoile, etc. Vous pouvez supprimer des, des badges. Et c'est des choses que vous allez attribuer ensuite, par la suite. Administrateur, modérateur... C'est vous qui allez les administrer. Nouveaux membres, étoiles montantes. Les étoiles montantes, c'est les gens qui participent beaucoup. Euh, les talents visuels, c'est les gens qui vont faire des vidéos. Toutes les personnes qui partagent des images et vidéos attrayantes. Donc, c'est des gens qui vont interagir au sein du groupe de façon agréable. Et euh, moteur de conversation, des gens qui vont lancer des conversations. Ça va vous permettre par la suite d'aller voir ces gens-là et d'être un peu plus en interaction avec eux. Parce que animer un groupe, c'est bien, mais c'est épuisant. Vous allez voir que les gens vont vous... Euh, il y a des fois, pendant une semaine, vous n'avez aucun message, puis d'un coup, il y a une conversation qui s'anime ou une problématique. Et là, il faut vraiment être présent. Donc, avoir des personnes qui vous aident, c'est très bien. Donc, nous, on va laisser comme ça. Ici, « Add extra fallure ». Alors, ça, très sincèrement, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout nouveau. Euh, « Module d'application sociale ». Je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. Si je fais ajouter, vous me quoi « Ajouter », ils vont me proposer quoi Ok. Donc je pense que c'est pour les gens qui veulent euh, ah ok c'est pour les cours ce qu'ils appellent module d'application sociale c'est lorsque vous allez faire des cours en ligne donc nous on va pas en faire pour l'instant mais pourquoi pas peut-être rajouter des mini formations qui sera là qui seront là euh, bien que pour moi euh, c'est pas l'utilité donc on va revenir en arrière euh, parce que en fait euh, moi tout va être hébergé dans un espace membre qui est beaucoup plus joli euh, beaucoup plus structuré Là, il ne veut pas revenir en arrière, en fait. OK. Alors, sous-sans la vue, règle du groupe, signaler. nanana, nanana. On était dans paramètres. Paramètres, donc, c'était ici, dans... Demande d'adhésion, on l'a fait. Ah voilà, exact, j'étais sur l'autre côté, pardon. Donc ici, on a dit qu'on prenait ça. Il nous a pris du rouge, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, J'aurais bien voulu plutôt un jaune. C'est dommage qu'on ne puisse pas modifier cette couleur. Euh... Oui, bah écoutez, on va laisser comme ça, on verra bien. Les badges, comme je vous ai déjà expliqué. Donc ici, modu euh, module, on va le supprimer, parce qu'en fait, on n'en veut pas. Ici, alors, gérer les adhésions. Qui peut rejoindre le groupe Profil et page, uniquement des profils. Alors pour ma part, ça va être uniquement des profils. Donc on laisse. Ensuite, qui peut approuver les demandes Il n'y a que l'administrateur. Ici uniquement l'administrateur et les modérateurs enregistrés. Adhésion pré-approuvée. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc choisir un groupe, télécharger un fichier. Choisir des groupes ou importer des fichiers pour pré-approuver. Alors ça c'est pour des personnes qui sont automatiques. Donc nous, on ne va pas le faire. Gérer les discussions, ça, hyper important. Qui peut publier? En fait, tout le monde peut publier, ok. Mais ici, approuver les publications. Ici, toutes les euh, activées, les publications des membres doivent être approuvées par un administrateur. Oui, on ne sait jamais qui va partager quoi. Donc, soyez hyper, hyper sensible là-dessus. Euh, là, on est sur une sororité, euh, quoique pas forcément. C'est vrai que sur, mon, sur des groupes publics, on a un peu du tout venant. C'est intéressant, mais euh, pourquoi pas On va laisser comme ça, en fait. On va laisser comme ça. On verra bien si ça part bien, si tout le monde joue le jeu ou pas. Ensuite, euh, paramètres associés. Donc, associer une page. On a déjà une page Facebook. Groupe recommandé. Euh, à la minute présente, je n'ai pas de groupe à recommander. Et les applications, j'en ai pas besoin. Eh bien, écoutez, je crois qu'on vient de finir, de créer cette page. Euh, ici, vous avez les statistiques. Donc, on ne le verra pas. Mais vous allez avoir la possibilité par la suite. Hein, bah là, on ne le verra pas, hein, comme je vous dis, parce qu'il n'y a, a pas de membres. Euh, mais vous allez avoir la possibilité de suivre les statistiques de cette page, savoir le, les interactions qu'il va y avoir, etc. Alors là, on vient de faire une chose très intéressante qui va nous permettre de retrouver le groupe. Donc, vous allez ici dans « Plus »,« Groupe » et vous allez retrouver votre groupe ici qui apparemment n'est pas encore là, ici. Hop, donc il faut que je, je nettoie tout ça parce que je suis un petit peu dans, dans plein de choses. Donc voilà, ici on a créé ce groupe des divines ambitieuses. Vous voyez qu'ici la couleur ne me convient pas, c'est ce qu'ils nous ont partagé tout à l'heure. J'aimerais vraiment euh, plutôt avoir un jaune ou même un noir, mais euh, on va essayer de revenir sur la couleur. Pouf, on va mettre du blanc, parce que les autres couleurs ne me plaisent pas du tout. Voyons ce que ça donne si on revient sur Divines Ambitieuses. Sur la page, bon, ça fait bleu, en fait. Euh, et si on mettait un marron, pourquoi je ne peux pas choisir la couleur C'est tellement dommage. On va rester autre chose. Alors ça, c'est mon côté euh, perfectionniste, hein, parce que j'aime quand c'est beau, j'aime quand c'est bien organisé. Et là, de toute évidence, ça ne va pas être le cas. On va voir... Voyez, on a changé la couleur. Bon, allez, ça ira. C'est quand même mieux qu'avoir du bleu ou qu'avoir du rouge. On verra plus tard si on peut avoir un truc un peu personnalisé, parce qu'avant, on pouvait vraiment choisir la couleur. Donc, voilà. Pour l'instant, là, votre groupe est prêt. Vous voyez qu'ici, il y a votre euh, lien que vous allez pouvoir incruster sur toutes vos vidéos. Donc... Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like. Euh, si vous souhaitez en savoir plus pour Divine Ambitieuse, eh bien allez dans les commentaires tout au début, vous avez un lien. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas à les mettre sous la vidéo, je répondrai dès que possible. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous <rires>